Jingle. le jeûne intermittent élève la concentration de testostérone. Beaucoup sont ceux qui expliquent que l'hormone de croissance augmente énormément avec le jeûne intermittent, mais on parle beaucoup moins souvent de ses effets sur la testostérone. Bref rappel du jeûne intermittent pour les novices. Le jeûne intermittent consiste à jeûner pendant au moins 16 heures. Donc, vous mangez dans une fenêtre de 8 heures. Les vendeurs de protéines aiment à vous faire croire que si vous ne mangez pas toutes les 3 heures, vous passez en mode catabolisme et vous perdez du muscle. Conneries Par contre, oui, manger fréquemment, ça aide à absorber suffisamment de calories saines pour ceux qui veulent grossir. À la rigueur, ça je veux bien l'accepter. Bref, les avantages du jeûne intermittent semblent infinis, entre autres. Mise au repos du système digestif, qui n'est pas fait pour travailler toute la journée. Euh, explosion de l'hormone de croissance, et avec baisse de l'hormone de l'insuline, donc de la glycémie. Perte de graisse, qui est donc associée à un faible taux d'insuline, et à une hormone de croissance qui est plus forte. Euh, régulation, voire même baisse de la gréline qui est responsable de l'hormone de la faim. Donc tout cela, ça semble fortement en adéquation avec nos objectifs, et c'est une bonne chose. Voyons maintenant spécifiquement son impact sur la testostérone. Le jeûne augmente indirectement la production de testostérone pour deux raisons. Tout d'abord, la production de testostérone est réduite pendant environ 3 heures après les repas. En jeûnant, ce phénomène est limité. Ensuite, en jeûnant, vous perdez du tissu adipeux. Moins vous avez de tissu adipeux, plus vous produisez de testostérone. On l'a vu dans euh, des capsules précédentes. Mon conseil. Très intéressant pour les personnes qui ont du mal à être sèches ou qui souhaitent le rester, le jeûne intermittent aura une influence positive sur votre taux de testostérone par, par le principe, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de l'effet cumulé, c'est-à-dire les deux raisons que je viens de vous donner. Par contre, bah, il faut être courageux pour mettre ça en place et compter à peu près euh, 10 à 20 jours d'adaptation. Encore ici, j'ai vulgarisé le jeûne intermittent pour toucher simplement un plus grand nombre. Je pense faire une très longue et très complète vidéo dans les prochaines semaines